L'homme africain, puisque Afrique vient euh, du mot MSR, IFRIT. L'Afrique, c'est Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie. Le reste, c'est la subsaharie, d'accord C'est-à-dire les autres à côté, ce sont des subsahariens et non des africains. Ce serait, il serait temps de revenir un peu à l'histoire et comprendre déjà l'histoire, d'accord Hier, yeah. Yenge Kiono. Otep, Mbote, salut ou bonjour la famille. C'est votre frère Kamani Singoma, le premier chef détenteur du savoir du léopard. Moi, je vais réagir vite fait. C'est par rapport à la petite polémique qu'il y a actuellement. Les Noirs ne sont pas les Africains. Moi, je dis que là cette personne, elle a complètement raison. Elle a complètement raison. C'est la première fois que je la vois et je vous assure, je valide ce qu'elle a dit. Les Noirs ne sont pas africains. Des mots ifri ou ifriquia. oui, c est, c est, ça peut être de l'arabe, mais c'est pas africain. Je vais vous dire, très sincèrement. Qui peut me dire dans sa langue maternelle ou dans la langue de ses ancêtres ce que Afrique signifie Ou encore, qui peut me dire que ses grands-parents savent ou utiliser le mot Afrique pour décrire notre continent Qui peut me dire ça Première question, qui peut me dire ce que signifie le mot, étymologiquement, les mots « Afrique » dans sa langue Qui peut me le dire Si nos grands-parents, nos ancêtres, euh, utilisaient ce mot pour décrire notre continent Sérieux. Pour moi, c'est pas sérieux. Très sincèrement, c'est pas sérieux. Je dirais même que j'ai la honte de beaucoup de renoir, fort en distraction, musique, les dépenses dans la sape, dans la sapologie, les faux cheveux pour les meufs, le sport, le les drogues. Et par-dessus tout ça, eh ben, la communauté noire ne s'aime pas, ne s'estime pas. écoutez vous ne connaissez pas votre culture. On ne connaît pas notre culture. Vous Parce que moi, j'apprends tous les jours. Alors, oui, jusqu'à preuve du contraire, je peux dire que les noirs ne sont pas africains. Donc. Oui, cette personne, pour ma part. Après, ramenez-moi la preuve de l'étymologie du nom, toutes les autres preuves qui peuvent venir par la suite. Mais pour moi, les Noirs ne sont pas des Africains. Mais plutôt, les Noirs sont des kamites ou kemites, baindo, qui vient du mot moi, donc soleil, et yindo, lui, du verbe koyinda. Koinda, ça veut dire s'assombrir, en Lingala. S'assombrir qui vient, euh, lui, du qualificatif sombre. Un point, c'est tout. Dans chaque pays de Kama, que vous vous appelez Afrique, il y a un mot qui qualifie votre peuple. Cette couleur de peau qui est mélanoderme. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense une chose, c'est que c'est pas la peine d'aller signaler cette personne. Ça sert à rien. Occupez-vous de vous. Elle vous a dit quelque chose. Alors pour moi, je sais pas si c'est de la gentillesse ou euh, c'est malencontreux euh, de, de sa part. Pour moi, elle vous a dit quelque chose sur euh, laquelle il va falloir réfléchir. Et pour cela, personnellement, je vous invite à faire des recherches sur Internet. Euh, il y a des personnes comme Kalala Omutunde, euh, Sèche. Kouvi-Gomez, Jean-Charles Kouvi-Gomez, Narmer et la librairie Tamiri, Ama, Mazama et l'afrocentricité, Mobali Makassi sur Facebook, le groupe qui s'appelle Back to Kama. Allez là-dessus si vous voulez savoir un petit peu plus et ensuite vous viendrez peut-être répondre à cette euh, personne.